Ouais, la connerie nuit gravement à la santé. Ouh. Quand il y en a, a plus, y en a encore. Quand il y, y, en y, y, y, en y, y en a plus, y en a encore. Quand y, a y en a plus, plus, y en a encore. Ouh. La, la connerie de lui à la santé. santé. Cet, Cet album certitude et critique. La, la connerie de dans de sa globale bêtise. bêtise. Comme disait Albert, Albert et Einstein. Einstein, seules deux choses sont infinies. L'univers et la, la bêtise des humaine. Des en ce qui concerne, concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. absolue. Oh. Pour certains, c'est tellement difficile à mettre et de comprendre en même temps. Pas facile, pas simple, tout mélanger, tout confondre. Ça baiser, en se laissant par la connerie. Qui contamine et qui répond de fausses rumeurs dans la tête des gens. Mais gare à la connerie, elle lui gravement. J'achète trop de haine, trop de rancune Le système nous met mal à l'aise Personne n'est supérieur à personne Trop de caillasse, à pas quoi savoir en faire On finira tous sous terre, on n'emportera rien Ils nous disent monter pour moi tout ira Mais rien ne se passe, blablabla bla, bla, bla, bla, bla. De, de belles, belles paroles, paroles pour l'Ada Trop de, de problèmes problème là, de là où je, je brise mon chien Il y, y, y a trop de, de matelots dans l'eau Il y en a qui Y'en a trop qui se la pour pas grand chose Comme si que tout était fait vert Quittant la terre, le ciel et la mer Atteignant le ciel Mais Ne sois cru, ne sois, ne sois pas à l'heure Mais tu sais bien qu'on finira tout sous terre Et on n'emporte rien Si c'est la brie comme wo wo. Système à boîte comme un gay Heu heu heu comme un gay Système à boîte comme un gay Dans la partie rengaine Mania a Trop de haine, trop, trop de, de rangues Le système haine. nous met mal à l'aise Au de Au de qu à qu à on finira on va tout, sous, tout terre. sous terre, on n'emportera rien Ils nous disent voter pour moi, tout ira mais rien ne se passe Bla bla bla bla, bla, bla, bla tu sais bien que rien ne se passe Ouais tu sais bien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 France. Oh ma douce, France. douce France. Mon cher de mon oh, Ma douce douce douce te douce mon cher pays devant douce douce douce douce douce douce Écoute-moi, douce je sais pas précheur. Mais faut m'écouter comme commerce, tu te fasses, ouais ouais ouais, oh mais tu te fasses. Reggae reggae reggae reggae reggae dans la peau, ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Ah, ne lui pardonne pas, la France t'a trahi Maman, ah, ne pleure pas, la France t'a exploité Grand-mère, tu étais pauvre Mais par chance la France n'a pas eu ton amour Grand-père, tu es parti trop tôt Et la France aura pu te sauver ah, Ma douce France Et la France préfère sa moqué Y'a la moralité La France, La France prétend France nous avoir tout enseigné avec et sa liberté de penser. Mais quand on, on se, se disait français, français. elle fuit ses se responsabilités. Ni Dieu ni, ni, ni, ni damné, ni Dieu ni, ni damné, ne t'a vraiment inspiré, inspiré. tu m'as accueilli, borné, éduqué. Et bientôt, et bientôt tu en auras trop fait pour l'humanité, tu te dis pour l'égalité oui, par Tout petit, invalide au cœur d'or T'avais qu'on prend ton temps Tu te transformes en diplomate inviolable Et détourne la vérité Trop de l'armes en coulé Dans Tu nous as souillé, Choisis tes satanés alliés Pour du fric, c'est chic, mais pas trop vrai Comment fais du pour faire un peuple entier Sans arrêt Oh ma douce. Ce oui c'est vrai, c'est dans tes bras que j'ai appris à t'aimer. Est-ce que vous seriez prêt à passer une heure par jour à écrire sur votre ordinateur en écoutant de la musique pour générer entre 5000 et 10 000 euros par mois en automatique tous les mois en moins de 120 jours top chrono si la réponse est oui, alors prenez... Voilà, je suis allé trop loin comme surveillé Et il m'envoie la publicité Moi ouais, tu sais bien, de tout, tout ne sert à rien Ouais, ça mène à rien, à quoi bon te remercier De toute manière, on fait tous comme toi Comme, toi, comme tu nous construis, on pas à plein temps Mais dans le fond de conscience, on sait bien Oh ma douce France Tout Phrase. Ouais, ouais c'est dans tes dans bras, de bras de que j'ai appris à tes mains Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla de coulé dans mes veines Tu nous as souillé, choisi tes saintes pour nous je chic mais pas trop heureux Comment fais-tu pour bleu Un peu entier sans arrêt oh, ma douce ce soir, c'est tant de temps que j'ai appris à te Blabla Mais tu sais bien que rien ne se passe Y'a trop de trop trop de, trop trop de, trop Y'a trop de traca Autour de moi y a trop de tracas des fois Parfois je vais pas bien, je m'envoie Alors pourquoi s'entêter comme ça Admettre ici-bas dans mon studio ça se passe comme ça Autour de moi blablabla bla bla bla, bla, bla, bla, bla. Respecte ça, la mélodie c'est dans la partie comme des tiers Regarde que Respect, yes, yes, yes, yes man Allez. Autour de moi, y'a plein de blabla, mais pourquoi tout ça? Trop de prise de choix, chose. tout un pour travail pour Nada, qui, pour qui, pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pas, pas chez toi, chez Je moi? Tant de tracas, autant de, de blabla. De Et autour de, de moi, moi y'a trop de blabla, y'a trop de wah wah Wah-yo-yo-yo, respect, comme des traits. Trop de gens font semblant Autour de moi a trop de calois Ouais ouais ouais ouais la et Arrêtons les tracas. Éliminons tous les vendeurs de requins Ça vient ça va Les gars n'attendent que ça Autour de moi a trop de tracas. Des fois parfois je vais pas bien Je m'envoie alors pourquoi ça T'étais comme ça À être ici-bas dans mon studio Où il système LAR33, allez bien mon gars, danse là-dessus. Yes, reggae, reggae, reggae, reggae. Feel, feel, feel, reggae man, yes man, écoute. Kiff ça, mon frère, ça vient du fond de mon cœur.